Euh, ce qui est important, je crois, c'est vraiment impulser euh, quelque chose de bien pour le territoire parce que même avant le Covid, on était déjà en difficulté. Donc je pense que là, il faut, euh, entre guillemets, tirer le positif de cette partie-là pour euh, rebalancer l'économie en Guadeloupe. Nous espérons que dans le plan de relance qui sera mis en place par l'équipe de la région, qu'au moins qu'ils aient pris quelques plans de relance de la Chambre des métiers. Donc euh, nous sommes confiants et aujourd'hui, nous allons de l'avant pour vraiment, vraiment faire un développement économique de ce pays Guadeloupe. Donc je crois que cette conférence avait euh, vraiment toute raison d'être. On a entendu des témoignages des personnes qui sont vraiment dans l'attente, des personnes qui ont commencé quand même à avoir cet accompagnement-là, régional et de et d'autres acteurs évidemment, et qui euh, souhaitent et qui travaillent déjà je pense aussi euh, avec la région Guadeloupe sur la construction d'un véritable plan de relance économique qui soit spécifique au territoire Guadeloupe. Donc on espère et j'espère plutôt faire aussi partie du projet pour pouvoir apporter euh, bah, des idées sur la communication puisque le volet communication a été aussi euh, évoqué. L'attente c'est simple, hein, c'est voir justement ce que la